Bonjour! Nous sommes le 2 juillet 2018. si vous êtes déjà en vacances et eh bien j'espère que vous en profitez bien. Euh, au mois de juillet euh, c'est sûr que les marchés sont un peu plus calmes sur les indices. Par contre euh, le Forex il y a toujours moyen de faire de très beaux trades les années précédentes. si vous regardez les marchés ont bien bougé donc c'est toujours, Possible de faire de très belles performances durant les vacances, durant le mois de juillet et août. Euh, moi, principalement sur l'euro dollar, je trouve que c'est très intéressant. Alors, euh, donc j'ai une nouvelle euh, à vous annoncer c'est que je suis en train d'étudier ProRealTime. Oui, je sais, vous êtes nombreux à utiliser ProRealTime et à me demander donc si mon indicateur SDI fonctionne sur ProRealTime, alors pas encore. Je suis en train d'étudier aussi la programmation de ProRealTime et je verrai si j'arrive à programmer moi-même ou à trouver quelqu'un qui peut me le faire, mais c'est vrai que la programmation des indicateurs sur ProRealTime ne semble pas trop compliquée donc j'essayerai d'adapter mon indicateur SDI à ProRealTime. Alors pourquoi j'étudie ProRealTime Eh bien bien sûr parce que euh, beaucoup de personnes utilisent ProRealTime même si je trouve que débuter avec MT4 euh, c'est très bien, euh, c'est une plateforme que j'utilise depuis des années et qui me donne entière satisfaction, on arrive à la maîtriser très rapidement. ProRealTime c'est un petit peu plus compliqué, j'ai utilisé un petit peu ProRealTime il y a quelques années, euh, je n'y voyais pas énormément d'intérêt à l'époque, euh, si ce n'est qu'on pouvait trader antique. Donc euh, je me remets à étudier cette plateforme. Il me faudra un certain temps parce que je fais des choses sérieusement, comme vous le savez. Donc je ferai différentes vidéos afin d'explorer un petit peu cette plateforme et de donner des conseils à ceux qui veulent se lancer également cette plateforme. J'ai déjà vu certains avantages de cette plateforme bien sûr par rapport à ProRealTime, j'en parlerai. Maintenant ça demande bien sûr une habitude d'utilisation de cette plateforme. Elle est sympa, elle est rapide donc il y a beaucoup de choses à découvrir, il faut bien sûr s'habituer à sa configuration mais il y a des choses effectivement très intéressantes avec cette plateforme là, je vous en parlerai. Euh, donc dans, les, dans mes prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé donc, euh, par le trading, par le scalping, par euh, voir les avantages de différentes plateformes et surtout par le fait de gagner en bourse, eh bien je vous invite à vous inscrire à ma, donc, euh, à ma chaîne YouTube et vous verrez il y a déjà plus de, de 450 vidéos sur le trading et bien sûr j'ai quelques formations qui vous aideront certainement si vous débutez, vous avez un lien ici au-dessus et en-dessous de la vidéo. Donc j'ai une formation longue sur 3 mois et puis j'ai deux formations qui sont très performantes et qui ont surtout l'avantage de vous permettre de démarrer très rapidement c'est ma formation Scalping et ma formation Ishimoku qui sont toutes les deux à 197 euros mais si vous achetez directement les deux vous avez l'ensemble pour 297 euros donc vous faites une belle économie et pourquoi ne pas vous lancer maintenant en juillet et août pour démarrer et peut-être dès septembre faire de, de très belles performances. Vous pouvez bien sûr toujours démarrer en compte démonstration. Et ma stratégie bien sûr de scalping et Ichimoku fonctionne sur, euh, sur MT4 que j'utilise couramment et que beaucoup de mes étudiants utilisent mais également sur ProRealTime. Donc euh, pour le moment mon indicateur SDI n'est pas encore sur ProRealTime mais ce n'est pas indispensable, on peut euh, très bien trader sans cet indicateur c'est juste un petit peu un confort de plus cet indicateur que j'ai fait développer mais rassurez-vous si vous voulez démarrer dès maintenant, apprendre ma méthode, vous pouvez très bien le faire, vous pouvez commander ma méthode aujourd'hui, vous aurez directement donc les vidéos qui vous expliqueront comment faire de très belles performances en scalping, arriver à faire 90 à 100% de trades gagnants. Euh, tous les jours, c'est tout à fait possible en suivant bien sûr euh, avec assez bien de discipline la méthode que j'utilise dans, euh, dans mes vidéos, donc ma euh, méthode de scalping que j'ai euh, mise au point. Donc, euh, si vous cherchez une méthode efficace, et eh bien 297 euros, je pense que c'est un investissement qui vaut la peine. Puisque énormément de traders cherchent pendant des années parfois pendant dix ans une méthode de trading efficace et eh bien moi je vous offre pour 297 euros une méthode de trading efficace qui a fait ses preuves. Il suffit d'aller voir sur mon blog Serge Demoulin les avis de mes étudiants, vous verrez qu'il y en a beaucoup qui sont enchantés d'avoir découvert cette méthode de trading après avoir parfois payé des méthodes enfin des formations qui coûtent des milliers d'euros euh, et bien ils ont découvert enfin une méthode de trading efficace en scalping le scalping qui a pas mal d'avantages j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos si vous allez voir sur ma chaîne youtube voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo likez la partagez la et donc la nouvelle du jour c'était que je suis en train d'étudier ProRealTime et je vous ferai des, des vidéos pour vous montrer euh, ce qu'on peut faire avec cette plateforme, comment la configurer rapidement et ainsi je pense que ça plaira également à ceux qui veulent utiliser cette plateforme. Euh, bon elle est payante mais il y, y a moyen de ne pas la payer si vous tradez en réel avec euh, certains brokers, tout ça j'en parlerai dans des futures vidéos. Voilà je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Alors aujourd'hui donc c'est le match la Belgique qui joue contre le Japon, on va voir s'ils si vont se qualifier. La France est déjà qualifiée eh bien le Brésil a gagné également aujourd'hui contre le Mexique. Voilà on va voir tout à l'heure ce que fait la Belgique qui est une très belle équipe mais bon le Japon à ce stade actuel toutes les équipes sont fortes, on verra si on va plus loin dans la, dans la compétition. Voilà je vous dis à très bientôt dans une de mes prochaines vidéos, au revoir.